Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver après quelques temps passé sans avoir posté de vidéos sur ma chaîne ou en tout cas pas sous ce format, plutôt au calme et posé. J'ai pris le temps de structurer certaines choses parce que le but de cette chaîne c'est votre édification mais aussi de vous apporter un point de vue ou en tout cas vous proposer un point de vue prophétique sur les temps, les circonstances et les situations, mais aussi sur notre marche quotidienne avec le Seigneur et notre relation, ou en tout cas la profondeur de notre relation avec Lui. Donc, de bonnes choses sont en préparation. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la louange prophétique. Ce thème a été soufflé par une abonnée que je salue. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire s'il y a des thèmes que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Le thème de la louange prophétique est un thème majeur et souvent un peu tordu ou mal compris, mal interprété. Avant toute chose, la louange et l'adoration prophétique doivent se vivre. Ça doit percuter notre esprit et notre cœur avant de percuter notre intellect. En même temps, il y a certains principes à comprendre, certaines réalités spirituelles qu'il nous faut saisir. Et pour bien traiter ce sujet, il nous faut euh, démarrer par le commencement. Avant toute chose, il faut comprendre signifie une phrase de l'écriture que l'on retrouve dans le livre de la Genèse lorsqu'il est dit que l'homme, l'être humain, l'homme et la femme ont été faits avec l'image de Dieu ou à l'image de Dieu. Mais la, la compréhension véritable du texte nous, nous pousse à saisir que nous ne sommes pas juste faits à l'image comme une copie, mais fait avec l'image de Dieu. C'est ce qui précisément interdit l'idolâtrie. C'est ce qui précisément nous fait comprendre que nous devons nous éloigner des idoles, quelque que formes qu'elles ont, que ce soit des idoles que l'on porte dans le cœur ou que ce soit des idoles que l'on se, se fabrique. Il nous faut être très vigilants à ça, parce que, nous ne sommes pas juste faits à la ressemblance de Dieu, mais nous sommes faits avec son image. Ça signifie qu'il y a en nous quelque chose de lui, une empreinte qu'il a laissée, une empreinte génétique qu'il a laissée en nous. Je vous laisse jeter un œil sur certaines de mes vidéos qui parlent justement de la corruption de l'ADN, et il faut savoir que parce que nous portons en nous, nous sommes faits avec l'image de Dieu, il y a un saut, un interdit sur la modification génétique de l'être humain. Il y a un saut qui interdit toute modification génétique, aussi bien physique que spirituelle, sur l'être humain. que je dis là entraîne un, un milliard de chemins et d'explorations, mais pour en rester, au thème de la louange prophétique, je dis cela parce que ce n'est pas l'ange, ou ce ne sont pas les anges qui ont été faits avec l'image de Dieu, c'est l'être humain. Donc, nous avons une position particulière devant Dieu, une place particulière devant sa face, qui justement nous équipe d'une manière spéciale pour pouvoir le louer et l'adorer. Et la première des choses, le fondement pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, c'est de ne pas adorer quelqu'un d'autre, ou une autre chose, ou une autre forme de divinité. C'est déjà le, le, le seuil par lequel nous devons démarrer et comprendre l'adoration. Nous, nous ne devons pas nous faire une, une image taillée, une autre forme de divinité que le Seigneur que nous connaissons en esprit et par sa grâce. Il y a donc cette réalité, premièrement, nous éloigner de toute forme d'idolâtrie et des idolâtries, des formes d'idolâtrie les plus subtiles. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on parle de louange et on parle d'adoration. Est-ce que ces deux mots sont des synonymes reflétant exactement la même chose ou est-ce qu'il y a des nuances majeures entre ces deux termes C'est ce qu'on va voir dans la, dans la suite de cette série. Mais premièrement, nous devons comprendre que l'adoration ne procède pas d'une initiative humaine mais que l'adoration qui vient de l'homme et monte vers le Seigneur n'est qu'une réponse, une réaction et une conséquence à un mouvement qui commence en Dieu lui-même. Le Seigneur, le Seigneur Dieu est assis sur le trône et chaque mouvement, chaque souffle de son être va produire une vague qui va traverser la création, qui va traverser cieux et terre et euh, souffler sur toute créature. C'est le mouvement que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, dans toutes les phases de culte qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. Et ces cultes qui marquent des étapes majeures dans l'histoire. Il faut bien saisir que l'adoration de l'homme vers Dieu est une réponse. Ce n'est pas une volonté humaine, ce n'est pas par une volonté toute humaine ou purement humaine que nous élevons louange et adoration devant le Seigneur, mais c'est une réponse au mouvement insufflé par le Seigneur. Abordons maintenant un point capital pour bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière la louange et l'adoration. On retrouve ça dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Ces deux passages nous parlent de la même personne. Cette personne était un ange de l'ordre des chérubins. Ce chérubin a chuté et alors qu'il était appelé fils de l'aurore, Lucifer, il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu et du peuple de Dieu. On voit dans Ézéchiel 28 plusieurs aspects de sa fonction. C'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Les chérubins sont préposés à protéger la gloire de Dieu, sa présence. C'est ce donc, donc un ordre angélique très très proche de la présence de Dieu et du trône. Les ailes déployées, ce sont, ce, ce sont ces, ces chérubins que l'on voit sur, sculptés sur l'arche de l'alliance, aux ailes déployées, les ailes déployées pour cacher le sang de l'alliance. Il y a donc une connexion profonde entre la présence de Dieu et les chérubins et on voit également que le mot protection en hébreu ne signifie pas simplement protéger mais signifie aussi oint. Satan, ex-Lucifer, chérubin protecteur, était un chérubin oint. Lorsqu'on parle d'onction, on parle de fonction et le texte nous donne quelques indices. Il est dit de lui que des instruments de musique avaient été fabriqués, préparés, pensés pour le jour de sa création. Donc, la fonction de Satan avant sa chute était d'être conducteur de louanges célestes. La louange céleste était conduite par le chérubin protecteur qu'était Satan avant sa chute. On peut déduire ces choses sans tordre le texte. Voilà qui met en perspective la notion de louange et d'adoration et ce qui nous reconnecte au jardin d'Éden et à la réalité que l'homme est fait, a été fait, a été pensé. L'homme et la femme ont été constitués à partir de l'image de Dieu, voilà pourquoi le point zéro de la louange et de l'adoration est de veiller qu'il ne se trouve aucune idole dans notre cœur. Et s'il s'en trouve, nous devons les abandonner, nous détourner de cette idolâtrie qui veut sans cesse nous assaillir et nous pousser à placer quelqu'un ou quelque chose avant le Seigneur. Et c'est comme ça qu'en Éden, la guerre va commencer. Un des combustibles de cette guerre, c'est l'adoration. Parce que lorsque Satan va s'attaquer à Ève et à Adam, il va viser la capacité de l'homme à adorer Dieu seul. Voilà pourquoi, en Éden, il y a, dès le commencement, une véritable Guerre d'adoration. Et je veux terminer cette vidéo en vous amenant à ce point de réflexion. Il y a louange et adoration. OK, dans le langage, on peut mélanger les deux. Mais nous devons impérativement comprendre que la louange et l'adoration englobent des domaines bien plus vastes que le rapport à la musique au chant ou à l'expression artistique, musicale. Il y a bien plus profond, si nous voulons rentrer correctement dans ce sujet de la louange et de l'adoration prophétique, il nous faut saisir qu'avant toute chose, notre louange procède de notre relation avec le Seigneur par son Esprit Saint. Lorsque du trône de la grâce, Dieu souffle, Dieu remue l'atmosphère, je dirais. Ce souffle va parcourir l'ensemble de la création, que ce soit dans les cieux comme sur la terre. Dans les cieux ou sur la terre, il va y avoir des vagues successives qui vont secouer l'humain, secouer les créatures, secouer la création elle-même et attendre une réponse. Et c'est justement là qu'est amorcée dans l'homme l'adoration et la louange pour le Seigneur. C'est là le, le, le point initial pour l'homme dans ce rapport d'adoration envers son Créateur. Lorsque Dieu va souffler, cela va provoquer chez l'homme une réponse nécessaire. Certains vont se cacher et se détourner. Et d'autres vont répondre par l'adoration. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo quelle forme, sous quelle forme nous pouvons adorer le Seigneur. Bien sûr, il y a les chants, musique, les instruments, mais il y a tellement plus et tellement plus à comprendre parce que la réalité de l'adoration et de la louange prophétique, comprise prophétiquement, c'est un dialogue. C'est un langage avec des conséquences, des actions, des réactions et une réelle bénédiction, pas seulement dans le ciel, pas seulement dans l'esprit, mais sur la terre. Voilà pourquoi il se passe toujours des choses merveilleuses lorsque nous louons le Seigneur seul chez nous, dans le lieu secret, ou en grand groupe, ou en petit groupe, peu importe. Nous devons nous attendre à... Ce que le naturel soit impacté par le spirituel lors de nos temps d'adoration et de louange. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a donné envie d'aller plus loin, si elle vous a donné envie de chercher dans l'écriture les passages qui nous parlent de l'adoration. Je vous invite vraiment à, à vous plonger dans le livre de l'Apocalypse et dans les psaumes, il y a vraiment des clés, des trésors importants. Pas simplement pour comprendre la louange, mais pour nous approcher du cœur de Dieu qui nous appelle à rentrer plus profond en relation avec lui. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vraiment encourager tous ceux et celles qui sont face au choix du pass sanitaire, notamment au niveau professionnel. Tenez bon, gardez vos convictions devant le Seigneur. Le Seigneur n'est pas aveugle, n'est pas sourd, son bras n'est pas trop long pour sauver et pour remuer votre situation pour sa gloire. Donc, tenez ferme, tenez bon et prions pour que ce passe sanitaire, recule, disparaisse. Ok, je veux prier maintenant, Seigneur, je te demande vraiment de visiter tous ceux et celles qui ont le, le désir d'aller plus loin dans l'adoration et dans la louange. Mais aussi tous ceux et celles qui luttent avec euh, ces, ces contraintes sanitaires sur leur lieu de travail. Seigneur ouvre des chemins nouveaux, fait naître des idées nouvelles, des orientations professionnelles toutes neuves. Seigneur fait fléchir ceux qui doivent fléchir et donne à tous ceux qui doivent tenir bon les capacités pour tenir ferme, pour rester fidèles à leur conviction et rester fidèles à leur foi et fidèles dans leur euh, compréhension et dans leur marche avec toi. Seigneur, parle à chacun dans les profondeurs, dans les profondeurs de leur marche et de leur relation avec toi. Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence amène et garde les cœurs et les pensées en Christ. Seigneur, merci, dans le nom puissant de Jésus. Amen. A très bientôt et que Dieu vous bénisse.